Si Tu veux rush ensemble? Euh... Moi j'étais plutôt chaud pour mettre un checkpoint, mais je peux rusher avec mon escouade de médecins. Ok, bah escouade de médecins, c'est part Moi j'ai mes 5 petits soldats à la S500. Très bien cette arme. S100, ouais, je confirme. Moi j'en ai qu'une, mais. Bah j'en ai acheté plein. En fait j'ai une autre arme aussi, mais elle est moins bonne. Une autre AK. L'arme la mitrailleuse? Ouais, l'autre que j'ai, elle est moins bonne, je trouve. Euh, ouais. Peut-être plus forte, mais j'aime pas pour viser. Moi, je trouve que la différence est trop maigre, au moins statistiquement. Mais je l'ai pas acheté, hein, je l'ai eu. Ah. J'ai mis du fumigène pour foncer. Y'a du monde juste derrière tes fumigènes, hein. Bientôt plus. Double kill. Y'a un type dans la maison au-dessus de toi. Des chiens, ils ont tout cru à l'intérieur, c'est rempli de. What Ah non, ils ont mis du soufre blanc Il y a du soufre blanc. Ah, j'ai lâché mon soldat. Il m'en reste un. je me soigne et je suis prêt à partir. Fais gaffe, c'était rempli de soufre blanc. En fait, t'as les mitrailleurs qui ont du soufre blanc. T'as une squad avec du soufre blanc ah ouais. Il y a plein de gars là dans ce bâtiment là, ouais. Oh non! Il a pu tuer quand même. On est presque moitié-moitié. Ah, je suis tout seul. Mais ils sont pas très nombreux, c'est ça que je veux dire. Euh. Ok. Je vais se battre avec ma grosse squad, moi. Let's go, les cocos. Allez, allez, allez, allez, allez. C'est go, go, go, go, go, go, go, go. go. Ouais, les petits fusils c'est vraiment bien. Oh putain, il y a du phosphore blanc encore. C'est pas grave, il y a que nous dans le point. C'est pas bientôt fini ce phosphore blanc. Je avec quoi là? ce que je vais repasser au sniper? je parle avec mon gros squad le point principal d'après. Ok. Je trouve ça, en fait, c'est très très puissant d'être deux en vocal et de t'attaquer ensemble. Parce que très rapidement tu peux... Ouais, je te des... suis, moi j'ai plus qu'un médecin. Tu peux bouffer des points. Ok, moi j'ai plus de médecin, hein. je suis déjà passé à la squad d'après, mais... Là, je fonce, j'ai presque ma squad pleine, donc on est 8. Là, vous allez peser lourd dans le point. essayez de les garder à un endroit où ils sont pas trop exposés. Pour bon, l'instant, ils sont pas encore là, mais... Ok, ils arrivent. Ouais, c'est bon, tout le monde est dedans. On va prendre le point en quelques secondes, c'est hyper efficace. Ouais, les petits fusils, c'est vraiment pas mal. C'est 6 petites balles, les mais... Les pistolets Les petits pistolets, ouais. Là, ah, on dans le, temps, le le point, la tour. Mort. Ouais j'ai mon fantasme principal qui a fait plein de dégâts Ah y'a un tank Ah mais personne dedans Ouais, oh, moi il fait clean QUOI Ah ouais Je me suis tué moi-même de hyper loin, enfin de hyper loin Relativement loin Euh, J'ai dit mais celle-là elle est dans le point après je sais pas si on, va si juste tous se suicider en sautant, temps, mais normalement ça devrait aller. Là il un char, il un char ah mais je suis avec le mécano mais je peux rien faire contre le char. C'est un char que tu peux ah, vider si t'arrives si dessus. ça tu c'est combien combien Enfin, est-ce qu'on a beaucoup de majorité ou pas que... Mais il y en a encore dedans 3 de moins. Non, plus aucun. J'ai tué les trois derniers. J'arrive pas à tuer le gars dans le char, mais c'est un char ouvert, ouais. Il a pris une balle, je crois. Ah, il est mort. Super. Oh, mais il y a un gars qui tire dessus, de toute façon, ils vont péter un pas longtemps. On peut encore cassé. Il y a un gars au lance-flamme qui leur met super cher, là. Ah, je me suis fait tuer mon soldat. Ah, il m'en reste plus qu'un. Ok, bon, il m'en reste un. Oh, j'ai perdu des lance là moi. Ok. What Je vais laisser ça sur par la fenêtre. Mais j'ai plus de soldats moi. Enfin j'ai plus que les quoi Mais lui il a une bonne arme. C'est quoi son arme Ah oh, non c'est une carabine à masquer ok C'est une blague Il y a un gars qui a fait 43 kills chez nous il est vraiment chaud hein. Ah ouais Vas-y faut se voir méfie-toi J'ai les deux ennemis T'as vu le type qui était allongé Ouais. Ah merde, il y en a encore plein à l'intérieur. Il y en a encore un à l'intérieur, je crois qu'il est seul, mais je suis pas sûr. Enfin. C'est pour ça que je t'ai dit plein. Ouais, le premier il a mis le euh, Je crois qu'il qu qu était moi. seul. Hein. Ouais, ouais, je crois aussi. Ouais, bon. Euh, bah je vais installer un checkpoint dedans. Ah, j'ai plus de. C'est pour faire ça, mince. Moi j'aurais pu, mais je suis plus avec toi. Oh non Ça a tapé contre le mur. Il y a encore un gars dans le bâtiment, je sais pas trop. Je pense qu'il est dans un des... une des petites salles crochets à droite ou alors il est tout en haut allez ah, tout en haut ah oui Mort. il y en a un autre quelque part il y a un il y en a qui rentre et ils ressort rapidement ici faut hein. qu'on peut faire gaffe ouais il y a des explosions je vais fermer la porte ok point ça on rentre, enchaîne, ça rentre. Y'a okay, quelqu'un qui a ouvert la porte, je sais pas qui. Ouais, y'a un gars un qui est mort. Ouais, vous l'avez tué. On continue alors Ouais, oh, go go go. Okay. C'est que moi j'ai mon armée de d'ingénieurs, ils sont pas du tout faits pour rush. Enfin, à la limite, tu t'en fiches, t'as hein, un as physique qui one shot. Et ouais, c'est pas si mal, hein, mais faut il faut juste faut prendre à les à prendre par points, un par un. Ah merde, il y a un gros véhicule en plein milieu. Ah, mais toutes mes unités sont mortes entre temps. C'est fou ça. Il y a un gros tank en plein milieu. Ok. Le seul point qui est proche, euh, il est inaccessible. Ah, il y en a un nouveau, mais il est encore inaccessible. Là, je vais en mettre un autre autre part. Bon, je vais partir. Je euh, vais part, parce que j'ai la flemme d'attendre. C'est la mon avec ces soldats-là, j'ai pas de... Ouais, j'ai que de la fumigène. Ce qui est déjà pas mal, en vrai. Mais ce n'est pas suffisant. J'avance grâce à la fumigène. Merde, du phosphore blanc. Non, putain, ça me casse les couilles ça. Ah, mais c'est un allié qui m'a buté en plus. Je savais pas, mais le phosphore blanc allié aussi te fait des dégâts. Hmm. Comme les grenades et les autres trucs. C'est un truc qui explique. Non mais les grenades, tu prends pas de dégâts de tes alliés. Hein. Je sais, je crois. Non non non, elle te à la gueule, c'est pas rien On a complètement le prix de point, ils se font déboîter les ennemis hein. mm. c'est un allié que lance-flame j'imagine comment on les détruit oh là là on les a explosés moi je crois que j'ai fini deuxième en plus, j'ai fait plein de kills Dans ce genre de partie, mettre des checkpoints c'est assez inutile. Ah, t'es classé ouais, dans les premiers me... et pas moi. Oui, je t'ai dit deuxième. Ah, ah moi je dis deuxième. C'est polyvalent. Ah, j'ai fait mes trois teams et mes trois teams j'ai été bon. Pas bien joué. J'ai fait quand même deux fois moins de score que le premier. Hein. Ouais. Qui lui a juste poutré la game, c'est tout. Euh, par contre, du coup, faut que je modifie. Lui, son arme, elle est pas ouf. Dommage, mais elle est pas ouf. Zéro. Lui, j'ai trois level up pas faire. Ah, c'est déprimant. J'ai trois levels up pas faire, seconde de mes squads, mais je peux rien lui donner. J'ai déjà tout donné. J'aimerais juste 3 bah, trucs à mettre en fait. Elle est level 32 et elle est level max en fait. On peut afficher un filtre de blindage mmh. ou de rayon X pour savoir exactement où sont placés les types dans les chars. Ah ouais Je pense que je vais attendre, avant de jouer mon équipe de chars, je vais attendre d'avoir débloqué le truc niveau 9 dans la campagne, le Hago. Bon, moi je va dû repartir hein. ouais ouais moi aussi c'est toi qui le truc anti-char qui se lance je ne ai pas encore testé fallait que je... vraiment je ça arrive parce que ouais, j'en ai, ai vu un ça j'ai testé qu'une fois ça pète le char moi euh... Euh... Ouais, ça a pété instantanément et c'est pas un truc qui se colle c'est pas un truc qui au contact il explose donc faut vraiment se mettre le plus loin possible enfin au moins à 2-3 mètres ouais ça je crois que j'ai j'ai trop l'habitude <rire> des packs d'explosifs qu'il qu faut venir glisser sur une roue Et l'avantage c'est qu'une fois qu'il est lancé, rien ne l'arrête Alors que la, la, le, le, le pack d'explosifs, il faut la lancer, il faut, le faut reculer, faut l'exploser Voilà, C'est long Il y a d'autres trucs, tu les lances, il y a un délai, donc ils sont à terre et donc le char a le temps de bouger et Les trucs d'explosifs, de, si le gars t'as vu, il était mort en fait, déjà tu meurs toi ah. Et en plus, euh, attaque, ah, on, défend. Euh, on défend Ok, sniper Ah non, je vais prendre mon utilité de... J'ai mettre des trucs d'explosifs genre pour pouvoir tirer ça. Pourquoi j'ai spawné extra loin Ouais moi aussi Peut-être qu'on n'a pas tous la chance de spawner prêt pour, euh, Par mesure d'équilibre ou un truc comme ça Du coup je suis pas là et je vais pouvoir mettre des trucs anti, -anti fantassins Et ça c'est cool Il y a un tank à gauche. J'essaie de déposer un truc en tank pour pouvoir le buter. Je sais pas si j'aurai le temps de le poser avant de mourir. Allez vous cacher vous, allez vous cacher. Bon, j'ai mis un checkpoint mais il est un peu exposé. Un coup dans le tank, deux coups dans le tank, double kill, trois coups dans le tank, quatre coups dans le tank, des coups de quoi, cinq coups dans le tank, des double kill, cinq, six coups dans le tank, coups dans le tank Il est mort en fait, c'est pas possible, il est ultra costaud. Oui, il est ultra costaud, certes, Il arrive de par là a priori. Oui, c'est un tank super costaud hein. et j'ai les trucs anti-tank qui font pas si mal en hein, les trucs euh, fixes d'anti-tank. Du coup, j'ai me suis tapé le premier score logique. Parce que péter un tank. En plus, j'ai mis un truc de ralliement. Pourquoi un truc que t'es bon à savoir, c'est que tu peux détruire les trucs en même temps que viser, que tirer et que tout. Les trucs en bâtiment, tu fais ce que tu veux en même temps. Je sais pas si t'es au courant. Je savais pas. On prendra le fait spawn le gars à fond. tank Le tien Ouais. Je connais bien aussi un peu plus loin dans les forêts. Ah faut dire, il est tellement proche. Oh non Ah, il y a encore un tank Ah, bah je vais tester mon anti-tank. Voilà, super. Ça marche super bien. Voilà comment passer premier de très très très très loin niveau score. Y'a encore un tank! Ouais. Ils sont, Ils sont combien, wesh? Euh, là j'ai pété l'eau fantasien. Ah, il quelqu'un qui a pété mon point de ralliement. encore en plus. On est pas. On est pas très nombreux dans ce point. Ah non, c'est juste ici. Ah mais il ]ité. se colle le machin que j'ai comme euh, pour anti-tank, je crois. Peut-être, hein. J'ai l'impression qu'il faut foncer et le poser dessus. une anti-char à impact. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc ça one-shot, mais tu meurs avec. C'est trop good, hydro. Je te le conseille. <rire> J'ai one-shot le tank Euh... Mais je suis mort C'était quoi ce truc là C'était mine, je crois. En fait ça vaut de ouf le coup niveau score de buter les, les, ta les tanks. Mmh. Je suis passé premier en quelques secondes. Ça vaut carrément plus que tout... Oh non, je suis mort de chute, la blague. Bon, les trucs à impact, je sais pas si c'est si bien que ça du coup. Parce que du coup tu te suicides en même temps. Bah t'es pas obligé de te mettre super proche. T'as pas le choix, tu peux pas le lancer ah bon en fait. Le truc que j'avais, tu ne peux pas le lancer, tu peux juste euh, toucher l'ennemi avec. Il y a un truc ouais. en plein milieu du point. Ouais. assez efficace, hein. ma technique est assez efficace. Tu fonces avec un, un truc anti-explosif là, puis c'est tout. Tu le déposes, et tant que le gars bouge, tu l'as déjà fait péter, puis c'est tout. Ah, mais c'est des soigneurs que j'ai. Ouais, je sais pas ce qu'est le mieux entre les trucs de dynamite, du coup, le truc qui se à impact. À part que quand le truc à impact, dès que tu touches, ça explose. Ils nombreux Ah mais c'est vrai on le défend, c'est pas nous qui prenons le point Ouais, ouais. Je dire, on le prenait pas trop on, est pas est dire dire train, on le tient en fait. bien mais Non on le perd Non on perd plus ah, Non non non non on perd pas Ah c'est fou comme je suis plus temps que mes soldats hein. Moi je suis encore en vie et tout, mes soldats, fouf ça fait longtemps qu'ils sont morts Je pense que c'est surtout mieux caché c'est vrai que les soldats ils font pas grand chose, dès, dès qu'il y a du feu ils foncent dedans, enfin... Normalement ils esquivent quand même un peu. Oui ils essaient d'esquiver un peu mais c'est très faible leur... leur... Leur esquive comme tu dis. Ah j'ai trouvé une Thompson. Cool. Oh non il m'a tué plus vite. Euh, je vais repartir à le... Ouais, j'ai pas mal de points en fait, ça va être super bien, ça fait quand même 150 points de tuer un tank Et si t'as la bonne arme c'est hyper efficace et hyper rapide mmh. Et du coup les armes anti-tank, tu mets 4-5 balles et ça pète le tank, en gros tu vides ton chargeur Mais en plus ça transperce donc ça fait super mal À travers le tank tu peux tuer les ennemis Ah il y a encore un tank là-bas Ah oh, on est premier et deuxième Bah tu t'es entraîné pendant que j'étais pas là Vite comment ça se fait que tu sois toujours euh, au-dessus de moi? Oh là là! Une balle! Deux balles! Trois balles! Tué Quatre balles! Cinq balles! Hey, ouais, je meurs un jour Parfait Véhicule cassé Hum mmh. me fait quand même un peu décimer par les ennemis mon prendre d'aliment il a été pété ah, sûrement peut-être le mien si tu veux il y en a plus qu'un actif je sais pas si c'est le tien non je pense pas le mien il a pété à un moment je crois oh, c'est pas le cas oh j'ai tiré j'y crois pas Oh là, là, il a décimé toute mon escouade avant qu'ils aient eu le temps de faire quoi que ce soit Et une fois j'ai spawn, j'ai pas du tout mon escouade d'un coup à cause d'une bombe Genre mais j il spawn, les a décimé un, ah, et j'ai tout perdu Et le temps d'aille avant de pouvoir tirer est un peu trop... Avant de pouvoir tirer quand on charge de bonhomme mais un poil trop grand Avant de pouvoir viser le joueur Et du coup il a clean toute mon équipe tout seul Ouais tu perds un soldat, tu perds un deuxième, puis un troisième, et s'il enchaîne ouais. bien ouais tu perds tout Oh là là, bah c'est en train de recommencer. C'est complètement dingue comment il arrive à clean toute mon équipe à cette vitesse. C'est le premier ennemi il a fait 67 kills. Ah merde, euh, ouais, il m'a encore buté le gars toujours Les mêmes à un tank, enfin un tank à gauche, pas toujours le même en réalité. 67 kills, ah oui, d'accord, oui, d'accord, ouais, je vois le gars est chaud. Ah Vous avez détruit leur tank là, il a un peu trop avancé. Il s'est fait poutrer là. Je peux même pas siffler. Oh, quel arnaque! Comment je me, je me moque des adversaires, tu peux pas toujours. plaisir ça. Mmh. Tu peux tuer les gars à, la haute, à hauteur des, des véhicules en fait, ouais. Genre à l'étage des véhicules. Ouais. Tu peux. Faut bien bien viser mais après c'est faisable. Ils sont nombreux. Ah fait chier, ils m'ont buté. Et, et celui-là, celui-là il y en a C'est bien parce qu'avec mes, enfin, mes médecins je pose des boîtes de soins des fois mm -hmm. Et du coup je récupère des, des points pour avoir utilisé des boîtes de soins alors que vraiment... En mm. contre j'ai un petit souci là, je sais pas comment je vais faire Ah ils ont clean nos points De respawn c'est vraiment chiant ça par contre Le tank était trop hors zone Du coup je ne peux pas le tuer sans mourir Ouais c'est terrible ça Je suis obligé d'avoir une équipe d'ingénieurs pour pouvoir le buter Ce qui est très chiant Parce que Là du coup je suis allé vers le tank Je crois que je l'ai quand même buté parce que j'ai quand même mis un explosif sur lui Et je l'ai fait péter Mais je suis mort avant parce que j'avais perdu de la vie à cause de la zone et je pense que je serais même pas survécu s'il y avait juste foncé allez, attends, attends, mais soldats, vous faites pas la miner pour rien hein. on va dans ce bâtiment là les gars il y en a plein qui passent en bas là bien un point rouge quelques-uns sur plein mort. ah oh non il est super loin Ah oh non il y en avait encore un devant. Bon Ce que fou c'est l'ennemi il a fait genre deux fois plus de score que moi quoi Pourtant ils sont pas en train de gagner hein Mais ils ont mmh. des scores bien meilleurs que nous On a un gars chez nous qui est au mortier et qui fait très mal en fait ça tue très facilement une équipe entière Non, le mortier c'est très puissant et les mitrailleurs euh, là où ils ont des points ouais ouais ouais je sais mais je peux pas faire grand chose Il y a un type sous le bâtiment avec un lance-flamme. Sous le bâtiment mmh. Ok, super nouvelle. Non, oh, si tu veux aller chercher. Ah, il s'est fait tuer, je pense. Oh là Ah non. Ah non, il y a encore un Ah oh non, il a avancé comme un gogol, mon allié. Oh, tu m'as distancé encore une fois. Je suis très très loin devant là. What? Oh le connard, mais il y a un gars qui campe le point de spawn qu'on a. On ah, prend l'autre. Oui, mais j'ai perdu toute une ouais. squad du coup. Ouais. Enfin, j'ai perdu une partie d'une squad quoi. Un peu casse couille C'est débile, les murs devant les... les fenêtres, ça sert à rien du tout. Euh... Je te permets pas, oui Quand il mitraille il tue tous nos bonhommes. Alors que là, au moins, nos bonhommes, ils sont un peu cachés. Ça réduit de... De oui, ben, toi, le nombre de zones à surveiller. Les joueurs, c'est super relou, quoi. Non, mais tu trouves une autre fenêtre. J'ai bouché une fenêtre sur quatre. Justement, ça fait beaucoup. Non, c'est faux. Tu dis ça pour me... me vexer. Il y a un gars derrière nous. Mais il est où lui Je vais essayer de mettre un truc d'infanterie moi. Oh là là, je me suis fait massacrer mon équipe. Ouais mais moi aussi. Hein. Il y a des gars, il y a des gars qui sont de rentrer dans super bons et le reste qui sont supra mauvais. Ouais, en gros c'est ça. À mon avis, peut-être enfin, peut qu'ils jouent en équipe plus le... qui sont tous super bons. Oh putain, il est collé à moi. Euh, le prochain, c'est lui. Ok, d'accord, on peut spawn. Mais ouais, je vais y aller au sniper, du coup, j'ai pas le chat. C'est fou comme on reconnaît les joueurs, ceux qui mettent les coups droite, gauche à chaque fois sur leur touche mmh. bouger la tête C'est peut-être efficace pour empêcher de prendre des têtes mais je sais pas si c'est vraiment utile Parce que empêcher de prendre des têtes dans ce jeu c'est pas... Ah, contre tous les mitrailleurs c'est utile Y'a un gars sur moi, il fait chier Ah super, les coups de couteau passent à travers les murs, je te préviens ouais. Genre quand t'as une porte, par un mur hein. J'ai abusé un petit peu, ça pète la porte et du coup ça tape comme si la était Tu mmh. a encore un sur moi ah mais j'ai plus d'autres soldats j'ai pris le réflexe de changer de soldat maintenant quand tu en perds un. Hein. le problème c'est que des fois j'ai plus d'autres soldats et du coup j'attends et je suis en mode ah mais il est où mon autre soldat mmh. il y a un ennemi il a fait 144 kills c'est lui qui arrête pas de tuer tout le monde je sais pas comment il fait mais n'arrête pas de tuer des gens ils sont partout. Quoi Mais.. Ah Ça m'énerve, ça. Je sors une escouade, elle est toute morte d'un coup. Du coup j'en perds plein plein plein plein plein plein. Ils sont nombreux dedans. Et bah c'est tu part Il m'a tué, euh... oh là là. Je devrais être habitué. Je suis encore sur le point mais pas... Ah oui, d'accord, super, en plus j'ai pas de quoi me soigner Si j'ai de quoi me soigner mais j'ai pas d'autre soldats, d'accord qui passe par la porte avec laquelle je suis Je tape vraiment dans le tas je sais même plus si c'est des joueurs vivants ou morts Ah ça par contre c'est méchant Il euh, y a un véhicule en dehors qui, met, qui tape juste dans le tas du mur ah, on l'a perdu euh, visiblement, on est en train de tout perdre. Les récupérer leurs unités, on avait super bien tenu. C'est trop triste. Il nous reste deux contrôle points. Ah, il devait pas être loin de zéro. C'est dommage. Non, il gagne que 100 par truc. Donc, non, c'est faux, mais. Oh ah non, il y en a un juste devant. Devant notre truc Là, juste là. Non oh non, il a tapé. Du coup, il mène toute ma squad là depuis tout à l'heure. Il est juste au niveau de la montagne, juste devant. C'est enculé. Et bien sûr, il m'a tué toutes mes unités. Super. Je t'entends souffler. Euh... le temps de se soigner et puis je canade dans le vide ça fait très rire parce que vraiment je suis pas gaffe Je suis pas sûr s'il y a des joueurs ou pas. Je vais faire qu'un au cas où. Là il y a un char. Y'a plus de char si Ah oui. Ah si si il tire encore. Non il est mort. Oh ah, là là il est mort il avait explosé mais il était pas mort ah bah il y a un gars avec un explosif à côté un pack d'explosifs et en position son pack d'explosifs il l'a fait péter Ah oui, il y en a plein, plein, plein, plein, plein, là. Ouais, ils ont mis un truc de spawn, d'accord Ah mais il est hors de notre point Donc on peut même pas l'enlever en fait C'est horrible ça Ils ont mis un point stratégique mmh. Et il est en dehors de notre zone Oui oui ok Donc tu peux pas le casser sans mourir C'est qu'il doit être un peu loin quand même. Bah, il est juste en bas de la montagne. Donc un peu loin, très relativement. Ah, tu lances une grenade là-bas. Oh, on l'a perdu déjà. Que du coup, ils étaient pleins à venir sur moi et me tuer, et je comprenais pas d'où ils venaient quoi. Résumé, en fait, ils étaient juste collés à moi, et ils étaient juste en bas de la montagne, et ils respawnaient à l'infini. Oh, super! Bon, la mitrailleuse, sinon, moi je suis pas convaincu par l'utilité de cette arme. de cap. Il y a un tank allié, c'est cool. <rire> J'ai un... J'ai un de mes fantassins qui a fait un kill, mais je me demande comment c'est possible que l'ennemi l'ait laissé faire. Un kill au corps à corps. On n'est pas très nombreux dans le point. Moi je sais, je sais, mais moi ouais, j'ai pas arrêté de mourir. Donc pas il y en a des en bas, il y en a des en haut, il y en a des un peu partout en fait. Là ils ont tué tous mes troupes Oh là là Je pensais qu'on s'en sortirait, mais en fait aujourd'hui on bah, au début les, les, les, les, les a déboîtés. Les et puis à un moment on a tout perdu. Ouais. Et moi j'ai pas arrêté de perdre, j'ai pas arrêté de les, tuer, de les tuer, de les tuer, de les tuer, je dois être premier de la partie. De assez loin d'ailleurs. Première passe de l'équipe, le broyeur. Parce que Dans notre équipe, coups. mais quand tu regardes l'équipe en face, les deux types premiers et deuxièmes, hein. ils ont ah. fait le double de ton oui. score. Oui, je sais, ouais. Et il a fait 200 kills aussi le gars, enfin. Mais en même temps, regarde le rang qu'il a. Ça veut dire qu'il a ouais, gagné. Après, nous, ils ont quatre très, très bon 300 rang. ou 200 batailles. Ah, j'en ai gagné 30. Ah, c'est 300 ou 200 Ouais ah. ah. C'est pas mal, ouais